Qu'est-ce que tu fais quand tu n'arrives plus à avancer? Quand tu es fatigué et que tu n'as plus d'énergie? Qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué dans ton corps et dans ta tête? Donation Chira est un dénicheur d'opportunités, investisseur numérique depuis 2018. Il investit dans plusieurs startups à capital risque pouvant produire 1000%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 Active la cloche de notification pour rester connecté à chacune de ces publications. Je sais que toi aussi tu veux réussir. Je sais qu'il y a un rêve au fond de toi que tu veux réaliser. Mais quand tu regardes l'immensité de la tâche que tu dois accomplir, tu as l'impression que... Tu n'y arriveras jamais. Il y a cette voix qui te parle dans ta tête. Cette voix qui te fait douter de tes capacités. Cette voix te conseille de laisser tomber. Et elle te pousse à abandonner. Si tu l'écoutes, tu vas te perdre. Elle va te faire croire que c'est fini. Que tu ne peux plus avancer. Et que ça ne sert à rien de lui. Cette voix arrivera à te convaincre, de laisser ton rêve partir en fumée. Réussir dans ce que vous faites est un autre miracle. Rien n'a été facile pour moi, mais le jour où j'ai eu la chance de dire à ma mère « Aujourd'hui, tu ne, tu ne vendras plus le poisson », c'était déjà une réussite pour moi. Et je me disais « Je vais arriver ». Si j'ai pu faire ça, parce que c'était une souffrance de voir ma pauvre maman se réveiller 2h du matin pour aller acheter un poisson qu'elle devait revendre au marché et quand Dieu m'a donné la chance de pouvoir euh, sortir ces phrases et demander à ma charmante maman, euh, aujourd'hui tu ne vendras plus ce poisson je me suis dit, je pouvais devenir le meilleur et c'est ce que j'ai toujours eu à l'intérieur de moi, que j'ai toujours dégagé dans les stades de football à un moment de ta vie tu vas tomber tu vas faire face à l'échec et tu auras l'impression d'être minable, plus bactère, un moins que rien. Tu vas te détester toi-même. Mais quand tu tomberas, je veux que tu te souviennes de ceci. Je veux que tu te souviennes que des rois sont tombés avant toi, que des champions sont tombés avant toi, des légendes sont tombées avant toi. pas parce que tu tombes que tu perds tu perds quand tu as décidé d'abandonner le combat tu perds quand tu décides de fuir tu perds quand tu crois plus en tes rêves tu perds quand tu crois que tu es trop petit pour faire de grandes choses Laisse-moi te dire une chose, personne n'est trop petit pour faire de grandes choses. Et personne n'est trop grand pour faire de petites choses. Chaque échec, chaque expérience d'échec est un pas vers le succès. L'échec est un apprentissage. Pourquoi ceux qui réussissent n'abandonnent pas après le premier échec, après le deuxième échec, le dixième, le vingtième, le millième échec, ils sont toujours là. Tu sais pourquoi ils n'abandonnent pas Parce qu'ils veulent voir leur rêve devenir réalité. Après chaque échec, ils font leur combat, qui reviennent parce qu'ils ont un rêve et ils veulent voir ce rêve devenir réalité. Alors ils donnent tout. L'échec, ce n'est pas une option de la vie, c'est une expérience. Lorsque tu tombes, tu te relèves. Tu es un guerrier, tu n'abandonnes pas. Tant que tu vis, tu te relèves. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi lorsque tu tombes, tu restes sur le sol est-ce que c'est parce que tu crois plus à tes rêves On t'a dit que tu es trop ambitieux, que tu n'as pas les épaules assez grandes. Est-ce que tu y crois Est-ce que tu crois en ça Ou est-ce que tu crois en toi Parce que moi, j'y crois pas. Alors debout, lève-toi, relève-toi maintenant. Mais je vais te confirmer une chose, c'est que tes rêves, ils sont trop grands, ils dépassent l'entendement. Et tu sais pourquoi Les rêves, ils sont faits pour dépasser la réalité de cette vie. Ils sont faits pour que tu sois plus grand. À partir de ce jour, je veux que tu rêves plus grand, plus grand que ce que tu mérites. Tes rêves, ce sont des étoiles. Tu dois avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est comme ça que tu deviendras quelqu'un de grand. Les gens diront que tu es un fou, ils comprendront pas pourquoi tu t'obstines. Pourquoi, malgré tous tes échecs, tu reviens à la charge, ils ne comprendront pas. Parce que toi, quand tu regardes en haut, eux, eux ils regardent en bas. Continue de regarder vers le haut. Continue. Et chaque fois que tu tombes, c'est une occasion pour toi de te relever de gagner en force, en expérience. C'est une occasion pour toi d'être meilleur. Ne lâche pas l'affaire. Vas-y, relève-toi. Ce qui ne te tue pas, te rend meilleur. Change ta perspective. Change ton état d'esprit. Tu ne tombes pas pour tomber plus bas. Tu tombes pour te relever plus haut. C'est ça le processus. C'est ça le changement. Regarde ta situation d'une nouvelle manière, tu ne perds pas, tu gagnes, tu gagnes et certes tu vas tomber, tu vas pleurer toutes les larmes de ton cœur quand tu seras au sol. Tu croiras plus, tu croiras que c'est fini pour toi mais non. tu te relèveras pour ce que tu aimes. L'obstacle c'est une opportunité, l'échec c'est une opportunité. Pense-y, pense-y parce qu'en ce moment il y a quelqu'un coincé dans un lit d'hôpital et qui prie juste pour avoir la même opportunité que tu as. Alors prends chaque opportunité comme si c'était la dernière. Parce que l'opportunité que tu as là maintenant, devant toi, peut-être que demain, elle sera plus là. Ne renvoie pas à plus tard. Soit tu gagnes, soit tu progresses. Mais tu ne perds jamais.